Salut à tous, c'est Ingrid pour ce nouveau Grand Méchant Book. Alors aujourd'hui, j'ai une petite minute pour vous présenter non pas un document, mais deux documentaires sur le thème du street art. Ce premier documentaire s'appelle Street Craft, et en fait, il présente les différents courants, euh, au street art. Parce que c'est vrai que communément on pense souvent au graffiti, au tag, mais en fait il existe plein plein de courants qui vont euh, du graffiti, du graffiti végétal, au tricot urbain, en passant par l'origami ou du collage. Donc il y a 30 artistes du monde entier et on découvre à chaque fois bah, les, euh, les formes d'art qui développent dans la rue. Donc c'est un petit documentaire qui est vraiment sympa, qui permet de découvrir les différentes facettes du street art. Et puis voilà, c'est un petit documentaire qu'on peut feuilleter chez soi dans le salon tranquillement et euh, découvrir à chaque fois différents genres. Le deuxième ouvrage, ça s'appelle « Le street art au féminin ». Et là, ce n'est pas euh, 30 artistes qu'on découvre, mais c'est 50 artistes femmes. Et on se rend compte que dans leur œuvre, en fait, il y a beaucoup de portraits de femmes aussi qui sont euh, faits sur, euh, sur des murs, sous des formes de collage, etc. Et j'ai surtout sélectionné ce documentaire parce qu'il y a une street artiste qui s'appelle Lily Luciol. Et en fait, on a l'immense honneur d'accueillir Lily Luciol au mois de décembre à la galerie du Château de l'Étang. Donc vous pourrez euh, en taille réelle découvrir le, le street art à la façon de Lily Luciol. Donc voilà, deux petits documentaires à feuilleter tranquillement chez soi pour découvrir le street art. C'est tout pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Grand Méchant Book. A bientôt